Bref, j'étais chez une voyante, je voulais en savoir plus sur mon avenir, du coup elle m'a dit Vous êtes saoul J'ai même pas eu le temps de répondre que je me retrouvais en 2030 Il est 7h du mat', le réveil sonne déjà Je mets un short ou un jean Un short, non un jean Un short, il fait beaucoup trop chaud Je jette un coup d'œil par la fenêtre, il fait beau, ah non il pleut Ah non il y a du soleil, ah non il pleut Mince, je peux pas faire les courses, il fait trop moche pour y aller en scout De toute façon, l'état interdit l'utilisation des véhicules à moteur Super, ça m'arrange ça j'ai faim. Je suis allé dans la cuisine. Il n'y avait que des boîtes de conserve, que du madine norvège. Ici il fait bien trop chaud pour que quelque chose pousse. Enfin un truc bon à manger. ai verser dans un bol. Enfin presque. Vu que je suis quelqu'un de super cultivé Aujourd'hui je vais faire croire à ma mère que je me suis fait kidnapper alors que je suis dans une armoire Je me suis assis et je regarde les infos Nous interrompons notre programme pour vous prévenir d'une éventuelle panne d'électricité En effet, suite aux fortes intempéries, une nouvelle inondation perturbe le fonctionnement de la centrale de Cattenham Oh il m'énerve lui Je l'ai déjà entendu toute la nuit à cause de ce foutu réchauffement climatique Il ne manquerait plus qu'il me pique et qu'il me filme le paludisme je l'ai donné à Bubule. Bubule était mort. Après Jacqueline, Fanny, Benny, Nemo, Dory, Marlin, c'est Bubule qui meurt. Pourtant, cette fois, je m'en étais bien occupé. Ces certaines espèces sont de plus en plus fragiles. Je voulais dire un dernier adieu à Bubule en lui rendant un hommage. Allô? Mon meilleur pote avait appelé tous mes amis que j'avais sur Facebook. Ils sont tous venus, ils m'ont tous soutenu, et surtout, ils m'ont tous remonté le moral, et l'un d'entre eux a pris la parole. Mais bien, cher frère, si nous sommes tous réunis ici, c'est pour nous recueillir autour de la disparition de Publius. <rire> Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. J'ai pris ma plus belle plante. je lui en ai fait offrande. J'ai eu un mauvais pressentiment. Je le savais, le taux de dioxygène a encore chuté, foutu déforestation. Bref, va falloir agir. Et vous l'avez bien dit.